Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, M. Youssef Dallet de la chaîne g Alors, euh, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire une séance de communication, communication progressive de français avec 270 activités. Ces activités sont destinées pour les élèves, les adolescents et les faux adolescents qui ont un niveau de français euh, débutant et aussi les adultes. Alors, si vous êtes euh, nouveau, euh, vous pouvez vous abonner ici, euh, dans notre chaîne, TV. Et si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous pouvez cliquer sur des likes. N'oubliez pas aussi de partager ces vidéos. Allons-y, on va découvrir bien sûr la situation de communication d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est parler des lieux et des objets. Parler des lieux et des objets. L'acte la, de parole pour aujourd'hui, c'est s'informer par téléphone. Ça veut dire demander des informations par téléphone. On a une situation de communication comme une maison à louer. Côté grammaire, on va voir euh, la préposition en. Vocabulaire, on va voir quelques mots nouveaux qui sont véhiculés dans la situation de communication. Une maison à louer, l'acte de parole, c'est s'informer par téléphone et le thème en général c'est parler des lieux et des objets. Alors s'informer par téléphone c'est l'acte de parole pour aujourd'hui et la situation de communication ici c'est maison en louer le thème c'est parler des lieux et des objets. Alors ici il y a un dialogue entre Judith et Monsieur Allard. Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez. Oui, c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin. Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bain avec et Une cuisine. La cuisine est équipée. Oui, il y a une cuisinière électrique avec un four un réfrigérateur, naturellement, un four à micro-ondes. La maison fait combien de mètres carrés Environ 90 mètres carrés. Et pour le linge de maison, est-ce qu'il y a des draps Non, vous devez en apporter ou en louer. Il y a un lave-linge, oui, il y en a un dans la cuisine.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 Est-ce qu'il y a des draps Voilà, il pose des questions. Pour s'informer, on pose toujours des questions. Alors, euh, manière de dire, on dit, je vous téléphone à propos de... J'ai lu une annonce dans le journal à propos de... Je voudrais quelques renseignements sur... Je vous téléphone à propos de... J'ai lu une annonce dans le journal à propos de... Je voudrais quelques renseignements sur, vous pouvez me décrire, la maison fait combien de mètres carrés, elle fait quelle surface. Je répète encore fois les expressions de manière de dire, je vous téléphone à propos de, j'ai lu une annonce dans le journal, à propos de, à propos de. Je voudrais quelques renseignements sur. Euh, vous pouvez me décrire. La maison fait combien de mètres carrés Elle fait quelle surface? Alors côté grammaire, il y a le pronom personnel on. On ne précise pas combien. Il y a du papier. Oui, il y en a. Tu as des crayons. Oui, j'en ai. On précise aussi la quantité. Il y a une terrasse. Oui, il y en a une. Vous avez des enfants. Oui, j'en ai trois. Il y a une terrasse. Oui, il y en a oui, il y en a une. Vous avez des enfants. Oui, j'en ai trois. Forme négative. On dit tu as une voiture. Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Il y a des draps Non, il n'y en a pas. Alors je répète encore une fois, le pronom personnel joue un rôle très important ici. On ne précise pas combien. Par exemple, il y a des papiers. Oui, il y en a. On ne précise pas combien. Il y en a, soit je sais pas, soit beaucoup, soit assez, soit peu. Tu as des crayons Oui, j'en ai. On précise aussi la quantité. Il y a une terrasse. Oui, il y en a une. Vous avez des enfants. Oui, j'en ai trois. Et la forme négative. Tu as une voiture. Non, j'en en ai pas. Il y a des draps. Non, il n'y en a pas. Alors, il y a des papiers. Oui, il y en a. Tu as des crayons. Oui, j'en ai. Il y a une terrasse, oui, il y en a une. Vous avez des enfants, oui, j'en ai trois. Ici, on précise, ici, on précise la quantité. Alors, soit on dit, oui, il y en a une, ça veut dire une terrasse. Il y a une terrasse, oui, il y en a une. Vous avez des enfants, oui, j'en ai trois, par exemple. Forme négative, tu as une voiture, non, je n'en ai pas. Il y a des draps Non, il n'y en a pas. Alors, c'est ça, la... ça la réponse. Il y a des papiers Oui, il y en a. Tu as des crayons Oui, j'en ai. On ne précise pas combien. On précise la quantité Il y a une terrasse Oui, il y en a une. Vous avez des enfants Oui, j'en ai trois. Et la forme négative Tu as une voiture Non, j'en ai pas. Il y a des a, non, il n'y en a pas. Alors, il y a trois types d'emploi du de, de pronom personnel. Soit on ne précise pas combien ou on précise la quantité, soit on, euh, la forme négative. Côté vocabulaire, on dit une maison avec un jardin, un garage, une salle de séjour avec un canapé et des fauteuils une cuisine avec une cuisinière un four, un réfrigérateur, un évier, un lave-vaisselle une chambre avec un lit de draps une salle de bain avec une douche, un lavabo, une baignoire, un lave-linge des toilettes des WC Alors euh, on vient maintenant d'expliquer la manière de s'informer par téléphone L'association que je vous propose, c'est une maison à louer. Le thème, en général, c'est parler des lieux et des objets. On a vu le dialogue entre Judith et M. Allard. Judith veut tout, simplement avoir, veut tout simplement avoir des informations par téléphone au propos d'une maison à louer. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'apprendre par cœur ces manières de dire. Je vous téléphone à propos d'eux. Je lis une annonce dans le journal à propos d'eux. je voudrais quelques renseignements sur vous pouvez me décrire la maison fait combien de mètres carrés elle fait quelle surface voilà alors c'était avec vous Monsieur Yosef de la chaîne je communique TV si vous êtes nouveau vous pouvez vous abonner dans notre chaîne Je communique TV sur youtube euh, mettez des likes si vous aimez des vidéos euh, cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés Mettez aussi des commentaires pour améliorer notre chaîne sur YouTube. Alors à la prochaine.